Je trouvais absolument formidable, je trouve Naed Rachad d'un dynamisme et d'une positivité formidable, elle nous a transmis toutes ses connaissances et, et ça nous a, ça a beaucoup apporté sur ce séminaire, ce séminaire était très très enrichissant et en fait vraiment ça permet de, de, de voir les choses d'une façon positive, d'avancer dans la vie, d'essayer de, de voir toujours le bon côté des choses pour, pour aller de l'avant. Donc c'était plutôt une très belle expérience, moi j'ai j'ai adoré, j'ai fait de belles rencontres avec de, avec de belles personnes, mais euh, ce qui m'a vraiment transcendé, c'est vraiment euh, euh, l'intervenant. Je trouve que c'est vraiment de la haute voltige, du très haut niveau. Euh, Nahed Rashad nous a tellement apporté sur ce week-end, elle nous a euh, donné tellement de choses et elle nous a euh, aidé à dépasser nos, nos peurs, elle nous a aidé à... Nous, à à dépasser la colère, la tristesse, pour nous donner beaucoup plus de joie, de bonheur, de sérénité. Donc je pense que c'était vraiment vraiment très utile. Ce sera vraiment avec un grand plaisir que je ferai un autre module avec elle pour renforcer je dirais, mes connaissances en la matière et toujours aller plus de l'avant et vivre tout ça à fond, dans la positivité, avec la positive attitude. J'attendais de ce séminaire euh, la possibilité pour moi d'être moins euh, en situation de, de, de, de, je dirais de passivité, pl être plus dans l'action, euh, et donc là euh, ça m'a permis d'abord ce séminaire de euh, savoir dans certaines situations s'affirmer, avoir une certaine assertivité, l'affirmation de soi, tout en étant euh, clair sur ses objectifs euh, pour pouvoir euh, dire ce qu'on a à dire à l'autre personne, euh, en respectant l'autre personne. Euh, en respectant les différences, mais peut-être, ce qui était très important pour moi, c'est surtout ce que j'ai appris, c'est le changement de prisme, c'est-à-dire de pouvoir voir qu'il y, y a plusieurs visions possibles, les personnes n'ont pas toutes la même interprétation des choses, la même vision des choses, et je pense vraiment qu'à ce niveau-là, euh, le, le, le, le fait de pouvoir changer de prisme permet de, voir, de, de, de, de régler la problématique d'une autre façon, et de voir les choses de manière plus, beaucoup plus positive. Par exemple dans mon cas personnel, c'est la possibilité pour moi de discuter euh, avec mon ex-femme dans, dans un cadre euh, beaucoup plus euh, calme, beaucoup plus transparent peut-être, et être dans une communication euh, plutôt positive. Le moment qui m'a marqué le plus c'est le on stage c'est là c'est quand je suis venu sur le vraiment avec Nared, avoir un coaching personnalisé où elle m'a elle a joué le, mon rôle le rôle de mon expam mais elle m'a elle elle elle montré un petit peu euh, disons le chemin et ça m'a permis de me rendre compte d'un certain nombre de choses en tout cas la réalité c'est que euh, en fait euh, il faut pas euh, euh, il ne faut, faut pas forcément se regarder soi-même, il faut essayer de regarder l'autre et puis se mettre en fait dans les choses de l'autre, se mettre dans les choses de l'autre, c'est être capable de, mettre, de se mettre vraiment euh, à la place de l'autre pour pouvoir le comprendre parce que lui aussi a, a, a son histoire de vie, euh, il y a mon histoire de vie, il y a l'histoire de l'autre et pour comprendre l'autre il faut être à sa place, donc ça, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, voilà. Et j'en remercie beaucoup Nahed qui a été vraiment une, une intervenante, de, de, de, qui donne de son cœur, qui qui a donné avec tellement de passion, tellement de gens, tellement d'envie, et, et, et on la sent tellement pure, tellement exceptionnelle. Elle est topissime, elle est super, elle est, elle, est, elle, est, elle déborde d'énergie, c'est une, une boule d'énergie, une énergie positive, elle voit, elle voit, elle voit toujours les choses euh, de manière euh, vraiment euh, énergisante, et donc euh, franchement, elle, elle, elle, elle, elle transporte, c'est vraiment... Euh, euh, une coach comme j'en ai jamais vu auparavant. J'en ai fait, j'ai eu des, à, à, à, dans ma vie à rencontrer des coachs, mais comme elle, j'en avais, avais jamais vu auparavant. Et franchement, le, on, on, on sent vraiment la femme très investie, passionnée, passionnée par ce qu'elle fait, euh, et euh, avec vraiment euh, une énergie absolument extraordinaire. Et, et elle nous a, en tout cas, moi, elle m'a transmis beaucoup de choses, et, et je veux en retenir que du positif, et j'espère vraiment la revoir très bientôt.